On est de retour à Serra Farage 88.1 et 106.7 avec notre ami Michel Dupuis, euh, de la région de Sir Porcupine. Il nous parle de la culture chez eux. Euh, parle du donc de la culture puis de la chasse, un peu chez vous, ce qu'ils faisaient, puis les grands-parents, ce qu'ils faisaient. Là. Oui, les euh, les grands-parents, ils aimaient bien sûr faire, faire la popote. Et, euh, ils ils ne manquaient, manquaient pas de manger. Puis on a, tout, on a tout le temps été bien nourris, comme on n'a jamais crevé de faim pour, pour dire on mangeait toutes sortes d'affaires. Comme euh, d'ornières, il y en avait tout le temps un qui en avait un peu de ci, un peu de ça. Fait qu'on se partageait en communauté. Puis c'est même qui si se de marché, Puis ça marche même partout. Est-ce qu'il y, euh, y avait un temps chez vous, vous alliez à la pêche euh, au printemps faire du doré euh, comme ça, avec les grands-parents, les affaires de même? Euh, la... Non, pas, pas tellement avec les grands-parents, grands mais en famille, par exemple. Oh, oui. Avec les cousins, comme me suis dit, la fiche de vie, à chaque année, ça quelque chose de... À chaque année, bon, on mettait deux pièces de gaz dans le truc, puis on s'en allait avec <rire> ça. C'est beau deux pièces de gaz dans le truc du bonhomme, là. <rire> euh, euh, Est-ce que faisait de la cueillette, comme des framboises, et de, euh, dans le oui. bois? Oui, euh, il y en a bien dans, dans, mon, dans ma famille qui faisait ça. Moi, pas tellement. Je n'étais pas un gros cueillet. Mais euh, non, moi, je mangeais à mesure. Que... Oui, euh, vivre dans le nord parce que moi, je viens du nord comme toi. Là, euh, on, on était dans le bois pas mal euh, durant l'été, puis même l'hiver. On était en raquette puis on s'en allait dans le bois. On oui. se bâtissait des cabanes. Je ne sais pas si ça a passé chez vous comme ça. Oui, dans notre, dans notre jeunesse, oui, ça, on a fait tant de masse de ça. On jelait on les, les petits doigts et les petits pouces. Ça. Oui, oui, oui. On se promenait partout dans le bois. puis. Ah euh... oh, oui, que, comme si c'était bien. à tort, on fait ça puis on creve. <rire> Il n'y a personne qui va dans le bois, c'est le territoire, Esther. On dirait que c'est ben, C'est tout en auto hein. c'est tout en ben, ski. C'est ça, c'est ça. Ah, ça m'a pas mal. Hein. Oui. Euh, c'est quoi que… Important pour toi, là, tu sais, euh, en fait, que métier. En fait, que métier, moi, je parle pour tous les métisses. C'est un bout à l'autre du Canada, de l'est à l'ouest, euh, coast à to coast to coast. Euh, j'ai tout le temps, j'ai tout le temps aimé cette euh, culture-là. Je l'ai dans mon sang et j'encourage le, le monde de, de s'encourager puis, euh, tu sais, euh, Tiens tout le bout, là, puis uh, let's go, tu sais, faisons quelque chose. Euh, J'ai tout le temps une passion pour le monde métisse et puis il, il n'y a pas de méchant, tu sais. Les affaires là, du gros M puis du petit M, là, non, non, non, ça marche pas. On est tous des gros M, ou on n'est pas des M pantoute, ouais. tu sais. ouais, C'est ça, ça qui est mon, mon idéal. Oui. Ouais. Puis, euh, est-ce que es, tu vois... Euh... Tu retournes chez vous, tu as dit que tu un terrain là-bas. Oui. Tu passes euh, du temps sur le terrain. Oui. C'est quoi tu fais là-bas sur le terrain? Euh, ben, euh, <rire> la, la rivière Montréal. Donc, euh, puis en, en bas du lac, sur le lac, ben, on se promène d'un bout à l'autre en bateau. Des fois, on pointe des beaux petits dorés là. Mais il y a souvent qu'on monte en côte, puis on va, on, on suit un chemin, puis on tombe sur la rivière Montréal, la seule, la seule qui porte sur là. Oui, oui, oui. En haut de la côte. Fait, on a fait de la belle pêche, comme dans Lady Evelyn, là. Ouais. ces places-là. Tu vas là une fois par année et tu ne veux pas aller à l'île partout. Tu sais, C'est même que ça. Ouais. Il y en a même qui ne connaissent pas ça pendant tout. Nous autres, on connaît ça comme, comme le, le dernier de nos mains. Oui. On, on, sait où, on sait où chasser, on sait où pêcher. Puis, euh, ouais. Parce que j'ai passé, passé souvent à Latchford, tu sais. Il y avait ah oui. des amis à, à mon père, c'était le barbier, euh, M. Legault, qui restait à, à, à Latchford, là, tu sais. Ah oui, OK. Il y en souvent. OK. Euh, puis euh, dans le Nord, tu sais, euh, la vie est différente dans le Nord que, à, à oui. ou que, que, que le sud du Québec ou le sud de l'Ontario. C'est -ce quoi la vie pour toi là-bas dans le Nord? Bien, la, la vie dans le Nord, c'est... Euh... Comme j'ai travaillé 40 ans dans les mines, puis euh, j'ai vu ben du monde, j'ai rencontré bien du monde. Euh, je suis connu comme Michel dans plusieurs secteurs. Je suis connu comme Mike aussi. C'est pour ça que je marque mon nom Michel, Mike Dupuis. Parce que <rire> c'est comme une, une entrevue de job j'avais été faire une fois, puis ça a marqué Michel-Émile Dupuis. Là, là, je rentre dans, dans la mine pour mon entrevue, puis il y avait un capitaine, puis euh, un puis un autre gars que j'avais déjà travaillé pour avant. Je rentre ça commence tout à dire ces gars-là. « Ah, oh, c'est toi qui es maître, tu sais tout. On se demande que c'est que tu n'as pas d'être. Je n'avais pas de job. J'étais là, on a lit pour 15 minutes de temps, mais j'avais déjà ma job. Euh, oui, ouais. c'est un métier que j'ai beaucoup aimé. J'ai euh, ai fait de bel ouvrages pour beaucoup de monde. Ça fait que, oui, c'est… Oui, j'ai de m'en sauver un peu aussi, ça fait que… <rire> mais la vie dans le Nord, elle, est pas mal relaxe. Hein? Oui, oui, c'est qu'est-ce que tu en fais, Dan? C'est qu'est-ce que tu en fais? Tu peux te rendre la vie misérable aussi, là. Ouais. Et, comme les matins, quand le matin, il faisait moins 41, et ensuite, là. Dans ma jeunesse, on partant en ski tout à moins 41 le matin, puis on allait au château, tu là. Et à cette heure, oh, là, tu dis que là, en tout découvert, pour <rire> on lit. On se lève un peu plus tard le matin. Oui, non? oui, <rire> oui. Oui, certain. Puis, euh, tes enfants, euh, qu'est-ce qu'ils passe de ça, les, les métiers? Euh, ben, euh, euh, il, non. il y a une couple qui mange, de mes grands-enfants qui ne mangent pas de, de poisson, mais notre, de, notre plus jeune, il en mange. Euh, plus, plus, plus, plus il en a même, plus il en mange. Mm -hmm. C'est pas pour tout le monde. Et puis, ouais. ma femme, Ma femme, ben, c'est une Anglaise, et puis elle était à 86 Angleterre. Je dis à tout le monde, je suis marié à Rennes d'Angleterre, tant hein? mieux. Puis moi, ben, je suis Irlandais, et puis à, à 54 40 Irlandais, puis 14 c'est Black Irish. Ça, c'est quand les Portugais ils ont sorti sur l'île d'Hibernie, puis ils sont mélangés avec les Irlandais. J'en ai un peu de tout ça dans mon sens. J'ai tout enlevé à ma mère. Merci beaucoup la mère pour m'avoir donné quelque chose que, que je peux me servir comme pour me défendre parce que si ça sera sur le bord des, des Canadiens-Français, là, wow, ça <rire> que ta affaire. <rire> <rire> Les enfants, ils passent ça c'est pas mal cool, tu es métier, ou euh... oh oui, mon, euh, mon Isaiah, mon, euh, mon plus jeune, mon, mon grand garçon plus jeune, il a sa carte de, de meno, lui, et il est tout fier de ça. Il est tout fier de ça. Euh, comme je te dis, le MNO, il est bon parce qu'il couvre beaucoup de, beaucoup de matériel pour le hockey. Il joue au hockey, mon, mon, grand, mon petit gars. C'est un bon petit go-tender. Tout, tout est fourni. Wow! C'est ma fille qui... Moi, je ne m'accorde pas avec, mais ma fille s'accorde bien. C'est une, une fille d'office pas mal. Ça fait qu'elle elle, elle, s'arrange avec ça. C'est juste qu'on est citoyens, mais on n'a pas nos cartes pour harvester à cause que, du Québec métier. Moi, je m'appelle le Timiskaming métier. Le Québec question métier. Ça fait que c'est là qu'est la, la bordure. Oui, oui, oui. Ouais. Puis, ouais. Euh, toi, euh, tu vois que les métiers de l'Est et les métiers de, de, de l'Ouest, c'est le même peuple. Là. Tu vois ça? Oh, là, oui. Oh, oui. oui. Ah, oui. Ouais. ah oui. Ah oui. Puis, Parce que tu vois, mêmes, tu vois les mêmes noms. Hein? Oui, oui. Euh, ouais. Moi, là, comme j'encourage Sébastien Malet, tous reconnaissent tous les métiers d'un bout à l'autre du Canada. Et puis ça, c'est une bonne chose. OK. Euh, quand tu. Euh, on va dire, quand tu parles des métiers, là. Oui. Tu vois-tu euh, un, un, idéal, un idéal spécial pour les autres, là, une place spéciale euh, dans tout ça, là? Oui, mais il faut qu'il se passe du. Euh... Du triage. Il faut qu'il se passe des triages dans toutes les, euh, dans toutes les organisations, les affiliations. C'est comme si tu es, euh, si es non statué. Tu es non statué. Ça veut dire que pas, tu, tu peux être un ou tu peux être l'autre. Tu peux pas être les deux. Ça fait que moi, j'encourage beaucoup le monde qui sont non-status. Trouve ta culture. Sois, fais de l'étude. Trouve ton métis. Trouve ton ou de là. Tu as trois choix. Un ou l'autre, ou ben non. Ça va. Ah, c'est ça. Ben oui. Ben oui. Quand euh, euh, vous allez à la pêche chez vous, euh, oui. est-ce que vous faites la pêche euh, juste pour la marmotte, là, du doré, du brochet? C'est quoi que vous faites? Là? Euh, nous autres, c'est pas mal de euh, doré, de brochet. Euh, ma famille à Hillbury, nos cousins, c'est tout, pas mal d'entruites, pas mal. Il y, en a, il y en a un que j'agace tout le temps, c'est, j'ai dit, « T'as Comment ça tu commences à avoir la face rose, il a une grosse truite, Je dis ça à chaque printemps, Il je mange la truite tout l'hiver. <rire> faut faire lire tout, tout le monde, hein. J'ai mis au moins de sens d'humour, puis je m'en sers quand j'ai besoin. Oui, oui, oui. j'ai passé là souvent, là, tu sais. Oui. À New j'ai passé là souvent, mais je n'ai jamais... Oui. À... J'ai jamais été à la pêche sur le lac. lac okay. Je okay. pense souvent. Oui. C'est une belle place. Puis, euh, euh, les, euh, les plaines en autour de New Lysgard, là, c'est ah, oui. vraiment beau. Là. Ça les, fermes, les fermes tout ça, c'est quelque chose d'autre. Euh... Les, les, les ancêtres qui ont arrivé là, euh, dans la région du Témiscamingue, c'était des fermiers ou des, des bûcherons? Euh, un peu de tout, Dan. Ouais. Un peu de tout, oui. Ils ont traversé le lac. Comme les dupuis à Rotten, il n'y a, a pas mal, mais on n'est pas parenté avec personne. Ça fait que tu sais, c'est comme euh, on a sorti de. de on a sorti de, de Rainville, nous autres, Ville-Marie. On a traversé le lac pour venir faire au, les jobs. Puis, on, était, on était des colons après tout, on, on, on se bâtissait, puis on, on élevait des familles. Oui, ça fait que. Ouais. Les cabanes des ancêtres, euh, ton, ton arrière-grand-père, il y avait tu de cabane que tu étais voir, là, une terre chez vous là? Il y avait, à un moment donné, il y avait une terre, euh, et puis il restait encore un, un morceau de bois. Puis je ne l'ai pas vu encore, mais je, je m'en ligne pour ça. Là. Il se qu'il y, y avait du puits engravé dans, dans le log. Mm. Ça, oh, wow. ça fait que le puits, c'était une grosse famille, ma mère, ma mère, ma mère, papa du puits, ça... C'est quelque chose, les autres, comme Marie-Louise Caillot, C'est elle que, après que son mari était à Stratford, parce qu'ils l'ont trouvé comme. Euh, quand qui se prenait avec un, avec un couteau, ben, je dit c'est normal, ça, pour un métis qui euh, cligne du poisson, c'est-à-dire qu'il prenait avec un couteau. Une maladie mentale, on va dire. Là, il pense, oui, bien oui. C'est une, une bad luck. Um, mon grand-père et son frère, Antonio, il y avait Roméo Antonio. Ils ont été à Stratford deux fois pour essayer de pogner son, son corps quand il est mort, puis ils n'ont pas pu le sortir. Ça, c'est comme l'amener avec un pour l'enterrer à Hillbury. Ouais. Ça fait que là, il y a une pierre à, dans le cimetière à Hillbury qui a son nom dessus, mais lui, il n'est pas là. Moi, ça, ça, ça, ça, ça me. Il était, il était à Stratford. Ça, ça, Stratford, oui, un osil, euh, il est mort d'un asile. Puis tu sais bien qu'en ce temps-là, c'était ben, des recherches. Ce que tu faisais, tu étais comme un guinea pig. C'est ça, ça que j'ai pas aimé. C'est pareil comme les, euh, les residential schools. L'école ré résidentielle, ça a commencé en, 1800, en 1830 là, au Québec. Plus dans, dans l'Ouest, ça a commencé en 1995, je crois, d'après les recherches que j'ai faites. Puis, c'est je me demande pourquoi aujourd'hui, pourquoi que le Québec n'est pas inclus les Métis. Moi, la grosse question là, pourquoi c'est faire que les Québec ont tant de misère à se faire connaître comme Métis, OK? Les, autres, les Inuits sont premiers, après ça, as toutes les classes de, sont numérotées jusqu'à 12 au Québec. C'est pas, pas juste c'est pas juste. Dans chaque autre province et territoire, on est Première Nation, Métis, Inuit. C'est ça qui... Euh, ouais. Je me souviens de quoi? <rire> je me souviens de quoi? Mon père, mon père, c'est <rire> ça tout à ça. Je me souviens de quoi? Vous avez perdu la guerre contre la Bretagne en, en 1759. <rire> Mais je, je, je sais, je sais qui je suis, je me souviens qui je suis. Puis ça, euh, c'est pas mal euh, c'est pas mal quelque chose euh, d'être fier. Ouais, ouais, ouais. À cœur euh, spirituellement, comme tu veux. La culture et euh, religion, pour toi, c'est euh, quoi la religion pour toi? Nous ben, autres, on est, est élevé fait. catholique. Puis, euh, il y a bien souvent qu'on allait chercher, on allait à la messe, puis on n'y allait pas. On ramenait le papier de la messe. puis euh, La première chose, la mère a demandé, « Qu'est-ce que c'était le sermon? » Nous autres, trop deux pour lire le papier de la messe. <rire> on ne savait même pas l'histoire soir à côté. C'est l'affaire, même Mais nous autres, ça n'a jamais été... Euh, religion en fait, c'est pas mal de un, pisse un, un, un, un, un, un catholique avec un pisse moi j'ai j'ai fait j'ai fait, fait, fait du thé en France je J'ai tout fait ça puis dans le bois ça c'est la nature ça c'est mon c'est mon Dieu c'est mon c mon tout c'est mon, mon total ma famille la communauté la famille premièrement après ça les amis après ça le peuple qui en a besoin c'est tout communautaire Dan. Oh, ouais. La communauté, c'est important. Euh, pour euh, quel but pour toi là, dans tout ça? Il euh, <coughs> ben, faut communiquer ensemble et puis il faut, faut, faut arrêter de se tiroyer un entre l'autre pour des, des, des niaiseries, des, des raisons stupides. Comme tu, Si tu joues une, euh, si tu joues une, euh, une gamme stupide, tu vas gagner un prix stupide. Et puis moi, c'est le même que je regarde ça. Ça, ça prend un sens commun, common sense. C'est ça, ça qui roule. Il y a, il y a, la politique, ça cause beaucoup de problèmes. Oui. oui. C'est quoi tu penses de toute cette politique-là, là, entre les, les peuples autochtones et métis C'est comme une guerre pas de fusil, la politique. Pardon? C'est comme une guerre pas de fusil. Pas de fusil, oui. Une guerre, pas de fusil. Toute la gueule, puis c'est tout. <rire> ça cause, ça. Euh, j'essaie de, de rendre le message euh, aux 30 ministres que, que je suis capable. J'essaie d'aider du monde qui m'ont euh, appelé pour euh, demander un peu d'aide. Ben, je leur dis, direct ça direct au premier ministre, puis à Mark Miller, puis vois euh, quelle sorte de réponse tu vas avoir. Tu as eu mon histoire de euh, mon ami Harvey Baudouin. Oui. Lui, là, il est comme un vétéran de guerre, pour de ça. Jeune, 36 ans. C'est un aviateur, c'est un gars qui euh, Mais ils l'ont. Ils ont pas mal. Puis là, lui, lui il est amené aussi, mais il n'est pas vérifié. Mais quand il fait la recherche, il se trouve qu'ils il ont volé sa réserve, puis là, il veut la réclamer. C'est là qu'il est rendu. Puis je suis bien content pour, puis je. Euh, je l'encourage au max, tu Oui, oui, oui, On arrive vers la fin, là. Euh, oui. Y a tu des affaires que tu voudrais dire euh, au peuple euh, métier, dans l'Est? Oui, dans l'Est, surtout dans l'Est. surtout dans. Le secrétariat vient arranger ça pour ne pas nous rejoindre quand tu rentres rentré le secrétariat. Ça fait que je dis aux, aux métis de l'Est, il y a quelque chose qu'il faut qu'il y qu arrive, là, puis bien vite, là. Puis, il faut essayer de faire ça ensemble avec le Québec. Et puis, euh, let's go, tu sais. Oui, il faut… Euh, c est, c est, on peut parler, là, tant qu'on qu peut, là, mais quand tu parles et tu ne fais rien, là, ça ne marche pas. Ouais. Ouais. Et, euh, y a-tu des, des points que tu voudrais adresser euh, spécial, là, y a-tu des choses? Euh... Une constitution, euh, une constitution pour, tous, pour tout métier la même, une, une définition. Comme c'est si là, la MNC en a, en a cinq et puis le MNO en a quatre. Ça fait que va donc faire, euh, va donc faire quelque chose avec ça. T'sais? Comme il y, a, y, a, y en a un, c'est la c'est si tu es accepté par, ton, par ta, con, ta, ta, ta communauté, puis il y en a un autre. Euh, il y a un autre aussi qui est bien, c'est trop vague. Tu sais, il, y a trop, il y a trop de définitions qui sont vagues. Puis de, de même, c'est ouais. ça que j'essaie d'arrêter au Parlement en Ontario, arrêter le secrétariat. Comme tu as vu aujourd'hui aux nouvelles, la AFN, ils ont Archibald, Rosaline Archibald, elle a éclairé son CEO. Parce qu'il se passe à des, des affaires là-dedans. Là. C'est comme quand tu arrives avec un nouveau club, il faut que tu avec ton assistant, ton defensive coach, puis ton, <rire>, ton goaltender goal coach. Tu n'arrives pas là tout seul là, avec les, les mains borrées. Non, non. Il faut, faut que ça change de culture en arrière, puis au secrétariat, puis ils n'ont là, là. Et puis euh, j'espère qu'il euh, qu arrange ça pour ne pas que ça soit comme les autres secrétariats, parce qu'ils n'ont tout. MNO, MNC, AFN, ils ont tous des secrétariats, puis c'est tout croche en arrière. Ouais. Ben, on arrive à la fin de l'émission. Je, okay Je te remercie beaucoup, Michel, d'avoir venu puis passé du temps avec nous autres, puis de donner des opinions. Euh, oui. J'espère qu'on va se rencontrer physiquement un bon jour. Oh, bien oui, bien. un bon jour, on va, on, va se, on va en péter de brou. <rire> Comme ils disent en bon français. Hein? Oui. Merci beaucoup, là, puis euh, à la prochaine. Merci Dan, de rien et euh, je vous en prie. Okay.